Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très utile pour les entrepreneurs. Alors, euh, beaucoup de personnes se demandent en fait comment être vraiment un bon entrepreneur. Alors euh, cette question est posée par, par euh, pas mal de gens et certains pensent vraiment que être entrepreneur est très difficile, ce qui est vraiment le cas si Justement, vous n'êtes pas prémunis de certaines compétences qui euh, peuvent vraiment euh, résoudre certains problèmes que vous pouvez rencontrer. Aujourd'hui, nous allons parler de cinq cours qui vont nous permettre tout simplement d'être euh, un bon entrepreneur, de bien travailler dans son, dans son propre entreprise, mais aussi pour améliorer sa vie personnelle. Avant de continuer cette vidéo, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que ça risque vraiment d'être intéressant. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous présenter euh, cinq cours que vous devrez absolument suivre pour pouvoir vraiment résoudre certains problèmes euh, en Afrique. Le premier cours, c'est très très important. Alors parce que sans ce cours là, vous ne pourrez jamais euh, faire les autres cours en tout cas. même. Vous ne pourrez pas non plus être un entrepreneur et vous, donc vous ne pourrez pas résoudre un problème en Afrique et donc les problèmes continueront à exister. Ce premier cours, c'est tout simplement la, la science de, du bien-être. Pourquoi la science du bien-être et surtout pourquoi je l'ai mis en premier Alors, tout simplement parce que si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez absolument rien faire d'autre. Alors, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit d'abord être en bonne santé quelqu'un qui euh, maîtrise son corps en tout cas et son mental. Quand je parle de santé, comme je viens de le dire, c'est surtout la santé physique, la santé psychologique, la santé mentale. Et si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter la santé spirituelle. Alors, comment prendre euh, soin de votre santé euh, Bon, il a, ça dépend de quelle santé vous prenez soin. Mais en tout cas, les plus basiques, c'est que si vous voulez prendre soin de votre corps euh, physique, il vous faudra faire du sport, mais aussi de la méditation qui pourrait bien euh, détendre le corps et euh, éliminer certains stress. Ensuite, il y a euh, la santé mentale. Alors, la santé mentale, c'est tout simplement en lisant des livres qui vous instruisent, qui vous aident à, à, à éliminer certains problèmes, à trouver des solutions à vos problèmes et euh, à, à découvrir aussi les cultures d'autres de, de, de, personnes. Le deuxième cours que vous devez absolument prendre, c'est apprendre à apprendre. Alors, ce cours-là, c'est très important. Aujourd'hui, euh, le monde change très très rapidement. Et si vous ne suivez pas en fait ce changement-là, vous n'arriverez jamais à vos objectifs. Donc... Essayez toujours d'apprendre beaucoup plus. Essayez toujours d'apprendre sur certains sujets. Essayez toujours de trouver des solutions euh, à vos problèmes en lisant, en regardant des vidéos, en, regardant, en suivant des formations également. Il faut vraiment euh, être dans ce mouvement-là. Il faut savoir que le vrai diplôme n'est pas ce papier que vous allez recevoir à la fin de votre, euh, de votre euh, cours ou de votre formation. Le vrai diplôme, c'est celui que vous allez obtenir une fois que vous êtes sur le terrain. Alors, le diplôme c'est quoi Ce sont vos échecs, les, les échecs que vous allez accumuler parce que vous allez évidemment mettre finalement en pratique ce que vous avez appris à l'école sur les bancs. Vous allez voir que euh, le monde, ces deux mondes là sont très très différents, euh, les, les deux diplômes sont vraiment très très très très, très euh, différents également. C'est pour cela que euh, le diplôme à lui-même, euh, le, le premier diplôme qu'on obtient à la fin de nos cours euh, n'est pas vraiment le vrai diplôme que euh, nous devrions avoir. Le, le, le vrai diplôme se trouve, ça s'obtient en fait en, euh, en travaillant par exemple, en mettant les idées que vous avez reçues pendant les études dans le monde réel et c'est en ce moment-là que vous allez voir si certaines lois sont toujours d'actualité. Il faut faire en sorte que vos diplômes soient vos échecs. Apprendre à apprendre, ça veut dire apprendre à comment euh, acquérir des de de compétences, de la connaissance, euh, du savoir, etc. Le troisième cours que vous devriez vraiment suivre aussi, qui est très très important, mais surtout au début de votre, de votre, de, de votre création d'entreprise, c'est la prise de parole en public. C'est très important ceci parce que euh, pour convaincre les personnes à investir dans votre projet ou si vous voulez vraiment euh, présenter votre projet à, à certaines personnes qui, à vos clients par exemple, à vos futurs clients, eh bien il faut savoir bien présenter votre projet. Et bien présenter un projet, c'est surtout euh, montrer quelque part une confiance en soi devant les personnes. Montrer que vous, vous êtes euh, propriétaire en fait de, de, de cette idée-là. Vous savez... Euh, les coins de votre projet. Le quatrième cours que vous devriez suivre c'est le succès personnel et professionnel. Le cours sur euh, le succès personnel et professionnel va vous apprendre justement à euh, fixer un objectif en général. Cela va vous permettre en fait d'avoir le focus sur, sur quelque chose et vous allez euh, finalement trouver la route ou bien le chemin qui va vous mener finalement à ce but-là. Le cinquième cours que tout entrepreneur devrait suivre euh, dans, sa vie entre, dans sa vie entrepreneuriale, c'est la création d'entreprise. Aujourd'hui, presque aucune école dispense un cours sur l'entrepreneuriat, mais aussi sur la création d'entreprise. C'est à travers ce cours-là que vous allez donner euh, aux, aux élèves, aux étudiants, Comment résoudre ces problèmes-là Comment utiliser euh, le savoir que, vous, que les professeurs ont transmis pendant toutes ces années-là Et c'est euh, comme ça qu'on arrive en fait à résoudre de plus en plus des problèmes. Aujourd'hui, nous avons euh, presque chaque année euh, plus de milliers et des milliers, des milliers de, de personnes qui obtiennent leur doctorat, qui obtiennent leur diplôme ou je ne sais pas quoi. Mais les problèmes sont toujours là. Les problèmes ne diminuent pas. Au contraire il augmente alors si pendant les études les professeurs dispensent certains cours sur la création d'entreprise sur euh, l'entrepreneuriat et eh bien vous allez voir que les jeunes vont commencer petit à petit à essayer de trouver des solutions à certains problèmes qui euh, qu'ils rencontrent évidemment tous euh, tous les jours dans ce cinquième cours là vous allez trouver évidemment de la comptabilité de l'économie mais aussi le droit en résumé voici les cinq cours euh, les cinq cours que vous devriez suivre. D'abord, un cours sur le bien-être et la santé. Le deuxième cours, c'est apprendre à apprendre. C'est très important. Le troisième cours, c'est la prise de parole en public. Le quatrième cours, c'est le succès personnel et professionnel. Et le cinquième, c'est la création d'entreprise. avant de partir, je vous rappelle de, que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche pour euh, ne pas perdre, en tout cas pour ne pas manquer la prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire sur euh, vos impressions sur la vidéo, sur le, sur le contenu aussi de la vidéo. Mais aussi euh, de partager la vidéo avec euh, vos, vos amis, vos parents, vos, euh, vos collègues, etc. Pour qu'ils sachent en fait comment s'y prendre pour créer euh, leur entreprise. Sur ce, je vous dis à très très bientôt et merci pour votre attention.